Donc, on va commencer par Ennoir, Boréas, Tempête, Le vent malfaisant à 30 centimes. Fouineuse des enfers à 9 euros. Deux secondes. Excusez-moi, mon arme, du réveil sonne pendant une heure. Après, c'est Tarotarion, Princesse de la Prédiction. Tarotarion est à 30 centimes. Ensuite, on a Puissant Charge Dynamite, le Drago Assassin, à 30 centimes. Ensuite, on a Enflammement Phoenix, le Drago Assassin, à 11 euros. Shangri-ira Kashira, 50 centimes. Agritateur météorologique à 20 centimes. Wolofonateur des dragons de la Somme à 30 centimes. Elle noir Vata l'emblème du vagabondage à 70 centimes. Licorne Kashi Tira, 35 euros. Baku de Ninja des Bêtes, 50 centimes. Le Biftal Al Alba Los, 11 euros. Elle Noir Chamal, le tambour de sable, à 60 centimes. Elle Noir Ching, le souffle de la neige, à 70 centimes. Zeprubi du Goki. Alors, Zeprubi du Goki, c'est à 10 euros et je mets des communes avec. Je fais un lot. Bistal Sanorir, 2 euros. Tourbillon Plume Noire, alors que okay, je regarde sur mes notes, 70 centimes. Naissance Cachitra, 1 euro. Donc j'en ai deux donc ça fait 2 euros. Requin du marqué, 1,20€. Arche démon simule, 1€ de la, 1€ pièce. Canon d'Aruma Karma Destructeur, 15€. Et pour terminer, double croix sprite, 1,20€. Voilà, donc si vous avez aimé. Des cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire sur Twitter parce que je suis encore bloqué sur Facebook. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'est et ciao tout le monde. Et en fait, j'ai aussi le dernier élément de mon costume pour la... Pour, euh, comment dire... Pour ma vidéo d'intro. Donc, euh, voilà. Donc, ça devrait se faire d'ici la semaine prochaine, je pense. Et sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut, ciao tout le monde.